Ça va être quoi alors sur mes croyances au végétarisme alors. Sur la, la souffrance animale Pour quelle raisons êtes-vous végétarienne Alors, premièrement, avant, quand j'ai voulu devenir végétarienne, c'était pour les animaux. Pour la souffrance animale Ouais. Les, les conditions euh, dans les boucheries. Euh, bah, les conditions pour le, les boucheries et puis la fourrure. J'étais aussi contre le port de la fourrure. Le port de la fourrure Oui. Euh... Pour les conditions dans les bougeries, admettons, si ce sont des animaux qui vivent à l'air libre, euh, dans, une, euh, dans une ferme, euh, je veux dire, pas, dans les, pas, dans, pas dans les conditions actuelles où ils sont tous enfermés, etc. Est-ce que là ça vous pose un problème qu'à la fin on les tue pour manger pas Je ne suis pas extrémiste. Je suis pas contre le fait que... Moi, personnellement, ne plus manger de viande et faire ça pour les animaux et après, les, les causes environnementales et pour la santé. Euh, si quelqu'un à côté de moi mangeait de la viande, je suis pas contre. Mais dans ces cas-là, je lui dis de manger une viande de bonne qualité. Et effectivement, si possible, bio avec des conditions d'élevage qui, qui respectent le vivant. Une pas... viande... Une viande de bonne, de bonne qualité, vous voulez dire, c'est l'aliment en lui-même qui est de meilleure qualité ou c'est le fait que l'animal... Les deux. Les deux Mais je pense qu'elles sont liées si tu traites bien l'animal et que tu le nourris bien et que tu tu tues bien en quelque sorte. Il bah, faut que ça aille de pair. C'est-à-dire que si ça ne sert à rien d'avoir un animal qui sera bien nourri à l'élevage extérieur. Si c'est pour quand on lui tranche la gorge, ça soit fait dans des conditions... Euh... Mmh. Bon, ça reste violent quoi qu'il arrive, mais on sait que tout autour, il y a... Y a... Une violence qui n'est pas nécessaire. Alors, admettons, hypothétiquement, c'est probablement pas vrai, mais hypothétiquement, on découvrait que les animaux euh, élevés dans les batteries et auxquels on donne plein de médicaments et tout ça, donnaient une viande qui était meilleure, je ne sais pas, plus riche en protéines, plus riche en je ne sais quoi. Est-ce que ça change Est-ce que ça changerait votre. Euh, Est-ce que ça vous donnerait envie de manger cette viande Moi non. Donc c'est surtout pour la souffrance animale. Euh, L'environnement, là je pense que euh, les arguments... Euh, L'environnement L'environnement, ouais. Je n'ai pas introduit d'échelle de confiance dans cet entretien en raison de la subjectivité des propositions éthiques telles que celle-ci, mais une échelle m'aurait été bien utile par la suite pour évaluer l'importance de chaque proposition dans la conclusion finale. J'aurais pu demander à mon interlocutrice de se placer sur une échelle de 0 à 10, où 10 serait la position du végétarien le plus extrémiste et convaincu possible, et 5 la position neutre. Elle aurait probablement répondu quelque chose aux alentours de 7 ou 8, et cela aurait rendu possible d'évaluer l'impact des différents arguments évoqués sur sa conviction actuelle. Qu'est-ce que vous voulez dire l'environnement bah, le... Bah, le fait que la déforestation en Amazonie, c'est surtout pour faire pousser des céréales pour nourrir du bétail. Euh, la quantité d'eau utilisée pour, pour la viande. Mmh. Et euh... bah, Je pense aussi la pollution, parce que la viande n'est pas toujours française, donc elle vient aussi des autres pays, donc l'acte écologique, ouais. ces trois raisons-là. Et puis les gaz à effet de serre, d'élevage intensif. Imaginez que les pays comme le Canada, les Américains, les Chinois, tous ceux qui font le mieux, tous ceux qui <rire> font le plus d'élevage intensif, réussissaient à trouver un moyen de réduire, je sais pas, de 95% les, les émissions de gaz à effet de serre causées par la, par le, la production de viande. C'est bah, en train de se faire. Je ne sais pas si euh, vous avez entendu parler des, euh, de la viande créée euh, en laboratoire, oui. avec des cellules, euh, mm -hmm. des cellules je trouve, ben, des animaux. Euh, là, par contre, ça me pose un problème, parce que même si euh, c'est sain, en quelque sorte, parce que l'animal n'est pas malade, vu que l'animal n'existe pas, hein, ça pousse dans une, dans une souche, euh, et qu'il n'y a pas de, de, de pollution de l'environnement, là, ce qui me pose un problème, c'est un, un problème plutôt éthique un problème éthique de, de faire de la viande artificielle Ouais. mais en même temps, ça, ça, ça, ça devrait arranger les, les végétariens, mais je sais pas. Oui. Si ça réglait absolument tous les problèmes que vous avez cités au-dessus, et qu'on avait, de, ou qu avait les, la même viande, les mêmes steaks, et que tout était fait artificiellement, est-ce que vous seriez contre la viande artificielle, même si elle réglait tous les problèmes de l'élevage intensif je serais, ouais, bon, je serais pour. Mais il y a peu de chances que ça arrive maintenant parce que ça coûte tellement cher que je pense que ça profite ça pour riches et pas à ceux qui en ont vraiment besoin. Comme Qui ne trouvent pas de protéines dans d'autres aliments ou... Pourquoi ça ne profiterait qu'aux riches ça, ça coûte très cher. Je crois que le steak coûte dans les... Euh, C'est des dizaines de milliers d'euros pour, la, pour, le, pour, le, pour le, le, le concevoir, ça, ça coûte ce prix-là en laboratoire. Pour l'instant Pour l'instant. Si dans dix ans ça, ça atteignait des prix tout à fait... Euh... Je pense pas dans 10 ans, mais dans ces cas-là, pour... ouais. en fait, c'est la solution qui trouve. Parce que ça, encore une fois, je trouve c'est que ça permet à l'homme de pas trop bousculer ses habitudes, de continuer mm -hmm. de manger de la viande, sans avoir l'environnement le, le, le, derrière et l'animal. Dans ces cas-là, s'il veut manger, il y a les insectes. C'est ce qui est beaucoup mis en avance. C'est de consommer des insectes, parce que là, pareil, ça n'a pas de coût. ça. ça ne dégrade pas l'environnement et ça coûte pas cher. Et il n'y a pas de, de souffrance, si il y a de la souffrance animale, mais moindre, parce que c'est un insecte. S'il y avait un spécialiste des insectes qui arrivait et qui vous expliquait que les insectes souffrent autant que <rire> les vaches C'est comme le commandissement végétarien, euh, tu penses au cri de la carotte parce qu'on mange un être, enfin, un, être, oui, un être vivant mais qui n'a pas, euh, pas de système euh, nerveux. Euh, bah, si effectivement il a un système nerveux qui peut ressentir la douleur, oui, parce que les poissons ressentent la douleur, donc euh, mmh. pourquoi pas. Donc dans ces cas-là, bah, je crois qu'il faut devenir végétarien. Hein. Et si on, se rendait, si on se rendait compte que les animaux, même ceux qui ne sont pas des insectes, ne ressentaient, euh, ressentaient beaucoup moins la douleur que nous, est-ce que ça justifierait l'élevage intensif est-ce que ça vous ferait accepter l'élevage intensif actuel Si les insectes ressentaient moins la douleur. Non, si les animaux, les vaches, ouais. etc. Si on découvrait, comme on a découvert, parce que c'est vrai que j'ai souvent entendu dire que les insectes, ils n'avaient pas, pas de système nerveux qui ressentait la douleur. Et les poissons aussi, on disait qu'ils ressentaient la douleur. Si d'un seul coup on découvrait que les grands mammifères comme vaches, etc. Ne ressentaient pas la douleur. Oui, mais ça, c'est pas probable. Enfin, oui, mais oui. absolument. Hypothétiquement, je pense, ouais, pas, je, je pense euh, pas que ça soit le cas. Oui, effectivement, si s'ils sentait pas la douleur. Euh, oui, mais il faudrait pas en profiter pour quand même quand même être barbare. Parce que ce qui se passe dans les abattoirs, et c'est pour ça que ça pose la question de, de la sensibilité, c'est que dans les abattoirs, on les tue cruellement parce que pour eux, c'est certes un être vivant, mais ça ressemble pas à la douleur, ils ne crient pas, ils ne il ne crie pas, il ne dit pas qu'il a mal, il ne pleure pas, il ne gémit pas. Mmh. Donc quoi qu'il arrive, actuellement on en tue parce qu'on occupe totalement la part de sensibilité. Donc, euh... Donc qu'effectivement que, ils la ressentent ou pas, de toute manière ils sont cruels. Donc, euh... Après il faudrait quand même leur dire que même s'ils ne ressentent pas la douleur, il ne faut pas pour autant être cruel. Est-ce qu'on peut, qui... on... Est qu peut être cruel contre une chose qui ne ressent pas la douleur Non. Par exemple, est-ce que je peux être cruel contre cette boîte de cure-dents non. non, parce qu'en fait, ce qui est intéressant quand on est cruel, c'est de savoir que l'autre souffre. C'est ce qui motive à être cruel. Ok. C'est Donc... comme un homme, qui frappe, un homme qui frappe sa femme, ou, ou euh, est ce qui est, il continue parce qu'elle pleure, parce qu'elle qu a mal. et que voilà. Je pense que quand on reste insensible face à quelqu'un qui a envie d'être violent, il ne frappe pas. Parce que ce qui l'intéresse, c'est qu'on ait peur et qu'on on lui donne une raison de nous frapper. Je pense que voilà, il y, a, y a le fait de, de souffrir et de, de montrer qu'on souffre, c'est une raison pour frapper. Vous avez dit que la viande artificielle vous posait un problème éthique. Quel est ce problème éthique Parce que je me, si on commence à faire de la viande artificielle pour se nourrir, on peut décider de, de franchir d'autres caps sur d'autres domaines, euh, comme on l'avait fait avec le clonage. Et comme je pense que ça, je pense que ça sera dans très très longtemps, hein, mais il euh, mmh. y a des chances qu'on décide de faire des enfants artificiellement. C'est le fait en fait qu'on mmh. s'occupe de la nature, parce que quoi qu'il arrive, de la viande ça reste un être vivant, donc c'est quelque chose qui, c'est naturel, hein, c'est quelque chose de naturel comme nous, qui est né, qui a des sentiments, qui, enfin je veux dire, qui grandit dans le même univers que nous. Et, euh, et je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'on aime la viande, enfin je sais pas, c'est l'idée d'élevage, tu sais comme à l'époque les chasseurs-cueilleurs, le fait de, mmh. de, de, de tuer soi-même et de le contact. Je de d'enlever tout ça, je sais pas, je trouve pas ça euh, éthique et en plus je trouve que ça ne donne pas spécialement envie de le manger. Est-ce que, pensez... Est que vous pensez que c'est plus éthique de manger de la viande si on tue l'animal soi-même parce que c'est un... enfin moi c'est comme ça que je le vois, c'est que les gens disent... Euh... Enfin, pourquoi les gens mangent de la viande et ne deviennent pas végétariens C'est pas... ce qu'ils disent souvent, c'est que oui, ok, il y a de la souffrance, ce genre de choses, mais de toute manière, c'est pas moi qui le tue. Et je pense que si les gens étaient face à eux-mêmes, on leur disait, bah, va égorger ce lapin, mange-le et assume d'avoir ôté la vie à un animal, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui deviendraient végétariens. C'est pour ça aussi qu'il y a l'élevage intensif et que, comme je dis, qu'il y a de la cruauté dans les abattoirs, c'est qu'en fait... Il y, a un, il y a un gouffre entre la barquette de steak et l'animal. Les gens ne s'occupent totalement du fait que l'animal était vivant, qu'il a brouté de l'herbe, qu'il est né, qu'il qu enfin voilà, qu veut de la tendresse et qu'il a des, des, des sensations comme nous et des sentiments, à un steak qu'on mange. Si quelqu'un était juste cruel et tuait cruellement l'animal lui-même et après le mangeait bah, Ça serait en tout cas plus... Euh, naturel pas ouais naturel mais en tout cas une idée de plus éthique pas plus éthique mais en tout cas au moins respectable quelqu'un qui assume pour moi quelqu'un qui assume de manger de la dans ces cas là il, il peut me dire je mange de la viande et j'assume totalement parce que je tue l'animal et je reconnais que je suis cruel en... que je tue la vie à animal et que ça me pose pas que ça me pose aucun problème mais que j'assume et que je prends mon entière responsabilité sur la mort que j'ai enlevée comme les tribus euh... Je ne sais pas si c'est en Amazonie, mais il y a des tribus, quand ils tuent un animal, ils savent qu'ils ôtent la vie à un être vivant, qui fait partie de la, de, de la nature, de Gaïa, et plantent un arbre, parce qu'il sait qu'il a ôté une vie, et il en donne une autre, d'une autre façon. Et donc, je pense aussi, si on respecte jusque-là l'être vivant, je ne suis pas contre le fait qu'on mange de la viande, mais de façon respectable, éthique, et en pleine conscience. Donc, être pleinement conscient de, de, de, de, de l'acte de manger de la viande, comme de consommer euh, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, prendre de l'essence à Total. Il faut, faut se mettre en tête que quand on achète de l'essence Total, ils détruisent des forêts. Il y a les orang la, la population d'orang-outans qui diminue. Quand, euh, je sais pas, moi, quand vous, vous, vous achetez je sais pas, un camembert, une petite portion, euh, euh, il y a encore plus de déchets que si vous l'achetiez en, en un mmh. seul papier. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Je pense qu'il faut prendre pleinement conscience. — Vous pensez que là, pour... si je comprends bien ce que vous dites, vous pensez que là, le système actuel de grande distribution nous déconnecte de, de notre responsabilité et de, de l'impact qu'on a sur la Terre. C'est ça. ils mmh. le font pour l'argent. Ce n'est pas une question de. Euh, on vous soulège la conscience. Enfin, voilà, Ce n'est pas une question de, de bon vouloir. De nous soulèger la conscience. C'est juste qu'en nous déresponsabilisant dé et en nous cachant euh, la vérité, ça leur permet de, de, de gagner de l'argent, tout simplement. Quand on boycotte, quand on, quand on sait pleinement comment se passent les choses et qu'on boycotte par conséquent le produit, bah, ils gagnent moins d'argent et ça, ça leur pose problème. Qui sont-ils euh, bah, euh, La distribution agroalimentaire, euh, les, les énergies fossiles, euh, bah, les politiques hein, maintenant, avec euh, les, condi enfin, les conditions de vie et les, les, euh, les problèmes sociaux. Enfin, Tout un... Tous ceux qui sont... Un, un, et un, qui un, ont... un très grand nombre de personnes qui qui profitent économiquement de, de la mondialisation. Qui profitent économiquement et qui euh, gardent leur savoir. D'où le, le fait qu'il y ait des classes sociales et qu'il y ait les pauvres et les riches. C'est parce qu'eux, ils ont accès à un savoir, ils ont la possibilité de, euh, de mettre en pratique ce qu'ils ont appris et de, de gagner de l'argent et de créer des entreprises à un pauvre qui n'a pas eu accès à ce savoir-là par l'école et par son milieu dans lequel il a grandi. C'est comme, je sais pas, si tu as lu euh, La ferme des animaux d'Orwell de, euh, Non. Non. Ah, c'est bah, voilà, une ferme d'animaux qui se rebellent contre les humains et qui décident de, de ne plus être l'esclave de, de l'homme. Et en fait, les cochons qui sont intelligents vont euh, mener euh, les autres animaux pour créer leur, leur société. Et en fait, les cochons vont décider de garder le savoir. Et vous considérez que parce qu'ils ont le savoir et que c'est eux qui dirigent leur mini société, c'est eux qui doivent le plus manger. Et mmh. ceux qui vont trimer et qui vont travailler toute la journée auront moins de nourriture parce qu'ils n'ont pas le savoir et parce que s'ils n'étaient pas là, ils ne pourraient pas s'en sortir. Ce hill donc qui profite économiquement de la mondialisation, qui gagne et qui garde le. Et qui, euh, les classes sociales hautes qui gardent le savoir, est-ce que dans une certaine mesure, on ne fait pas partie tous les deux de ce île oui, parce que j'en sais plus que d'autres. Enfin, oui, forcément. Mais je pense qu'on l'est. Oui, mais pas. Euh... Pourquoi Parce que j'ai plus de savoir et que je suis végétarienne, contrairement à d'autres, et que je fais attention à ma santé, ou genre de choses. Non, peut-être ouais. parce qu'on, peut parce qu'on fait partie. Euh, dont, si on prend le monde entier, on fait. Parce on, on a l'air de faire partie des classes les plus hautes, peut-être. Oui, aussi. Oui, si on nous juge, si on est effectivement, je suis bien plus aisée que. Qu'un Indien ou qu qu'un Africain, ça c'est sûr. Après, les inégalités sont pas les mêmes. Il y en a aussi en France, mais c'est pas les mêmes. Mais je trouve elles sont moins violentes parce qu'elles touchent pas à notre confort et à notre santé. Et euh, je dire, on mange, on, a, on va chez le médecin, etc. Les, pour les populations les plus pauvres, c'est plus difficile. Mais ça reste quand même des, euh, des injustices parce que il euh, y en a certains qui vont pas y aller. Euh, comme on, le système actuel fait qu'il y a des gens qui ont moins d'argent et par conséquent ils mangent de la mauvaise nourriture parce que c'est, voilà, moi je, je peux quand on devient végétarien et qu'on décide de manger plus de légumes on va peut-être s'intéresser plus au bio ça touche, tout le monde peut pas décider de manger des légumes bio parce qu'il faut avoir un certain, un certain revenu dans le mois pour se le permettre, ce genre de choses comme on décide de, de je sais pas moi, de ne pas utiliser de voiture parce qu'on a la possibilité de travailler à côté de chez soi et que d'autres personnes sont obligées de faire une heure de, de de transport routier, enfin ce genre de choses. Oui, mmh. je suis privilégiée, on l'est tous à notre niveau. Ok, c'est tout pour moi. Bon bah, je pourrais avoir le nom de... Euh, alors... Euh, c'est pas encore je... mis en ligne. C'est, ouais, la pro... en fait c'est la deuxième fois que je fais ça. Euh, normalement, ça va s'appeler la boîte de cure-dents. La boîte de cure-dents.